J'ai décidé de bien vivre mon métier. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est surtout quitter la boîte dans laquelle je bossais. La boîte où j'étais, ça se passait bien, mais elle avait été rachetée par un grand groupe. Et sur place, euh, j'avais pas les marges de manœuvre nécessaires à faire ce que j'avais envie de faire, donc je fais bon, c'est bon, je, je m'en vais. Et à ce moment-là, j'ai fait euh, connaissance avec Enercop. C'était il y a déjà 8 ans, un truc comme ça. Et voilà, donc de fil en aiguille, j'en suis venu à me dire, bah en fait, c'est ça qu'il faut faire sur notre territoire aussi, parce qu'il y a un vrai besoin, il y a du potentiel d'énergie renouvelable. Et donc, c'est moi qui ai porté le, le développement d'Enercop dans la, dans la région Roussillon. Et du coup, ça, ça faisait partie de mon espèce de parcours initiatique où, du coup, j'ai eu l'occasion de faire plein d'autres trucs, comme l'école de en économie sociale, qui est hébergée dans les locaux juste au-dessus donc je suis administrateur aussi maintenant, et qui est juste le lieu où on vient se former pour acquérir des compétences de gestion et de management compatibles avec l'économie sociale et solidaire. J'ai eu que des accélérateurs, c'était vraiment le, c c le, la peau de banane qui te fait tomber sur un toboggan et qui t'amène, paf, dans un siège de fusée. C'est l'angoisse. Du coup, ça ne s'arrête pas d'accélérer. On a euh, cette capacité de parler à la fois avec des industriels et à la fois avec des citoyens, avec un langage qui est compréhensible par les deux. Et du coup, on est vraiment l'interface et c'est euh, une grande force. Il y a une espèce de dora ou un truc qui se passe avec ce, ce projet-là, qui fait que c'est vachement attractif, qu'il y a plein de gens qui se disent ah, « c'est super, c'est comme ça qu'il faut faire ». Moi j'ai jamais été un fan de l'administratif, alors imagine-toi te lancer dans la création d'une quand tu as horreur des paperas quoi. Et du coup en fait, bah pff, je me suis pas posé la question, j'y suis allé quand même, et euh, parce, que, euh, parce que mon objectif il y dépassait ça quoi. Je me suis dit bon bah c'est juste des obstacles qu'il va falloir surmonter mais voilà j'étais désinhibé et je me suis dit mais, de toute façon je pourrais le faire. Parce que euh, j'ai bien été capable de, de tailler une palle dans le bois qui avait vraiment une forme parfaite. Juste en prenant le temps en faisant bien les choses parce que j'étais accompagné, parce que je, voilà, on ne fait pas les choses tout seul non plus. Et parce que euh, tous ces gens autour qui te donnent cette pêche, qui te donnent ces conseils, cette façon de faire, ce partage d'expérience, en fait voilà, es, tout seul tu n'es rien. Quoi. Et c'est grâce à tout, ce, à tout ce réseau, ce fourmillement, et paf, tu trouves l'endroit où tu te connectes bien et voilà, tu, tu deviens un, un maillon de la chaîne pour conduire l'électron vers sa bonne direction. Quoi. C'est un déclic qui m'est venu hein, pendant une formation de, où j'ai appris à me servir de mes mains pour construire une petite éolienne voilà, en bois et en métal. J'ai jamais été manuel, en gros. Je me suis toujours dit euh, j'arrive pas à faire les choses, je suis maladroit. Jusqu'au jour où finalement, euh, par hasard, euh, j'ai euh, cette opportunité de faire un truc avec mes mains au travers d'une formation euh, bien cadrée. Et je me suis aperçu qu'en fait, si, on peut faire des, vraiment euh, des trucs. C'est simple en fait, il faut juste euh, réfléchir un minimum, y aller patiemment. Euh, et du coup, c'est désinhiber, le, en fait, par le, par le geste, plein de choses au niveau du mental. Parce que ce que tu fais au travers du geste, tu peux le faire aussi sur des, des concepts complètement théoriques. Donc euh, voilà, ça a été le, le moment où j'ai fait mais en fait je peux faire un truc moi-même, j'ai pas besoin d'être dans une structure, enfin en fait, ça m'a libéré, désinhibé en fait ma capacité d'initiative. Ce que j'avais envie, c'est bah, faire ce qui me paraissait juste à l'époque, c'est-à-dire euh, bah, faire en sorte que les énergies renouvelables puissent trouver une place dans le, dans le mix énergétique français. Quoi. on a vraiment besoin d'aller vite parce que euh, on ne peut pas se permettre de, de laisser encore passer 15 ans. quoi Et du coup, c'est maintenant qu'il faut euh, qu'il faut vraiment faire le, le bascule. Et en fait, dans ma tête, j'ai toujours cette, cette impression qu'il y a une masse critique à atteindre. Et après, une fois qu'elle est dépassée, euh, les choses se feront toutes seules. Et je pense qu'on n'est pas loin de l'atteindre. Et en plus de ça, euh, moi, j'aimerais bien faire autre chose après, après euh, sur le long terme. et donc euh, J'espère que j'aurai terminé cette histoire de transition énergétique avant ma retraite, quoi, pour faire simple. Mais bon. Puis après, on peut imaginer dix mille trucs hein, sur, sur l'énergie, il y a encore tant à faire, parce que l'énergie égale la matière, et euh, quand on aura les, les clés de ça, les clés réelles, on pourra faire ce qu'on veut. On pourra même solutionner le problème des déchets nucléaires par la transmutation, t'imagines. Ça, c'est le l'étape euh, après la transition énergétique, c'est nettoyer toutes les conneries qui auraient été faites avant. Bonjour, je pense que physiquement, c'est accessible. Si tu regardes juste les lois de la physique, ça peut le faire. Maintenant, il faut maîtriser euh, l'énergie de la matière et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est voilà, un faux espoir, pourquoi pas.